Alouette, gentille alouette, Alouette, je te plumerai, je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, et le bec, et le bec, Alouette, Alouette. Ah, ah mais il ne plus travailler, il dit que c'est trop dangereux. Alouette, bon, allez-y, Alouette, je te plumerai, Alouette, gentille alouette, Alouette, je te plumerai. C'est un pigeon Putain les mecs, Qu'est-ce que c'est que ça Un vrai cigogne Non, es quoi, paille C'est pas une cigogne, c'est un signe Une cigogne, c'est pas fait comme ça Allô. Un pigeon ah, Ta ah, gueule, je... pigeon, ta gueule, tu sais. Pas un pigeon, c'est un mec, j'en suis sûr. Mais pourquoi pas un éléphant volant, pour un tier Bande de tronc de cul, qui qu c'est qu'elle lance pavasse Attention, Mme Collin, il va bouger dessus. <rire> Silence, ton bonhomme! Aïe, prends ton frère et va chercher ton père au jardin, grouille-toi! Tu es en train de regarder aujourd'hui, madame, quand l'atelier s'est arrêtée tout d'elle. Il un truc de ce Il fait peur à tout le monde! Il est énorme! Manger pour rien, comme d'habitude, hein Non, non, mon commandant, regardez, c'est sûrement l'orage qui nous a amené cette chose. Béro, Béraud, revenez le maire de la commune qui vient sur le champ. Aussi caché même de la rue du pont. Et prévenez le tour de Bisson Est-ce qu'il y a la Discutez un... pas, Béro, fais ce qu'on vous dit, mon Dieu. Hein? Oh ben ça alors un ange en vrai. Je crois qu'on pourrait se faire des thunes avec ce piaf. ça venait bien nous arriver un jour, une chose pareille. Depuis le temps qu'il se passait rien. Je dois en aviser l'évêque de Nevers, Monseigneur Streff. On dirait bien un an. Mais c'est pas possible, ça ne s'est jamais vu. Tant qu'élu communiste et président du comité d'action laïque, j'y crois pas non plus. Hein. Ce serait plutôt une sorte d'extraterrestre. Adjudant, tâchez de le faire des guerres pires. pas envie de voir appliquer les cartes de pèlerin comme à ovaire. Hein. Que les mères de famille rentrent avec leurs enfants parce que ça risque de devenir dangereux. Chapier, Potra, faites disperser. Hé, hey. L'ange Dites-moi, monsieur le pompier, je voudrais savoir qui c'est qui va me le payer, mon carreau, parce que j'aurais été dans la cuisine, il m'aurait crevé un œil. Et la vieille, tu vas pas nous chercher une pendule de ton carreau, non Il n'est plus là Il a dû s'envoler oh, Vous allez bien voir un petit canon pour vous remettre de vos émotions. Monique, tu pourrais nous sortir de verre, s'il te plaît Qu'est-ce que tu nous as encore ramené là Je ne peux pas dire qu'il soit il causant. Allez, à la tienne. Je ne trouve pas qu'il ressemble à ton cousin nanard. Hein oui, si on veut. Ah ben, dis donc, t'en déballes pas beaucoup. Moi, ça a été la même chose quand je suis tombé de l'échafaudage. Papa, il dort avec nous. Mais Vincent, qu'est-ce qu'on peut en faire On ne peut pas le garder ici, avec les enfants. Je pourrais le mettre à la cabane pour cette nuit. Mais c'est que c'est pas bien large. Il pourrait se blesser avec les outils. Il a pas l'air dégourdi. Vincent, qui ça peut être Désolé, j'ai tout essayé. Même les espèces tropicales. Alors Ouais. Monseigneur Streff ne veut rien entendre. Il m'a même dit d'arrêter le petit vin blanc le matin. Chapier, accompagnez M. Mon père, mmh. quand vous étiez au petit séminaire, on a bien dû vous parler au sujet de question des anges. Ah oui, j'ai même lu un excellent ouvrage là-dessus. Le fameux traité sur le langage et l'anatomie comparée des anges. L'auteur prétendait que ces esprits célestes s'expriment par la lumière et utilisent les couleurs comme des sons. Allez, entrez, les enfants, entrez le cirque arlandiné est heureux de vous présenter en exclusivité et unique au l'ange déchu. Allez, entrez les enfants, entrez. C'est cinq fois l'entrée. Cinq francs c'est l'entrée. Ne t'inquiète pas, ce soir je viens me délivrer. C'est encore une fois. Fais encore un effort, bon Dieu. Tu parles. À à à à je te Papa! Papa! Ah, viens